Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, ça dépasse l'entendement. Mesdames et messieurs, ne faites pas ça chez vous. Bon, après, je sais que chez vous, c'est pas tout le monde qui a une piscine. Hein. On va pas se mentir. C'est pas du tout tout le monde qui a une piscine. Mais ceux qui ont une piscine, ne faites pas ça chez vous. Ne jetez pas vos affaires de musculation dans la piscine pour aller ensuite vous allonger au fond de l'eau. Je dis bien au fond de l'eau. Avec des poids. hein. Tu sais que normalement, quand on met des poids sur un corps et qu'on le jette dans l'eau, c'est pour pas qu'il remonte. Hein? Mais oui Et tu penses que les humains, ils peuvent respirer dans l'eau Mais non, mais là, je je ne je ne comprends même pas. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler Il est sous l'eau. Là, à part son apnée, il travaille rien d'autre. Hein? Hein? Vous allez me dire, mais non, mais Faudier, attends, regarde, c'est peut-être un, un humain évolué. Un humain évolué. Hein? quest qui va à quoi ça va nous servir un humain évolué qui arrive à faire du sport sous l'eau hein donc maintenant quand il va savoir marcher sous l'eau qu'est-ce qu'il va faire qui qui va l'envoyer sous l'eau pour faire quoi aller chercher du poisson hein et puis tous les pêcheurs on les met au chômage c'est ça hein donc les sportifs veulent mettre les pêcheurs au chômage tu te rends compte comment ils sont malades hein qui t'a envoyé aller faire de la musculation sous l'eau depuis quand les humains peuvent vivre sous l'eau Hein? Pourquoi tu fais du sport sous l'eau hein? Fais autre chose Pourquoi tu n'as pas fait autre chose sous l'eau Pourquoi tu n'as pas étudié sous l'eau hein? Tu es là, tu fais du sport, tu soulèves des poids Fallait prendre un livre là-bas et lit hein? Ou bien tu prends ton ordinateur Et tu descends dans l'eau avec là-bas Tu branches tout, tu allais voir Tu allais voir ce qui allait t'arriver Mais là non, tu dis tu vas faire du sport Mais non mais fais autre chose hein? Fais-toi manger dans l'eau Tu jettes le gaz et puis tu allumes là-dedans Tu vas voir si ça fonctionne ah non, mais non, mais c'est quoi ça Hein Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Tu sais que nous, les humains, nous avons 99% de similitude avec les singes. Les singes ne peuvent pas respirer sous l'eau. Les singes ne vont pas dans l'eau. Il n'y a que nous. Ah Il fait chaud. Ah Au secours. Ah mais bien sûr, on n'est pas fait pour aller sous l'eau. Donc là, il y a des gens qui vont être inspirés, hein, qui vont être influencés par ce genre de personnes et qui vont se dire, oh là là, mais là, il est en train de travailler sa musculation, son apnée et sa coordination avec l'eau. Donc là, moi aussi, je vais aller faire ça et bien sûr, il y aura des drames. Il y aura des drames Parce que là, le gars, lui, il a fait ça avec toute une installation, tu vois. Il y a des drones, il y a des caméras et tout, mais il y a des gens, ils n'ont pas tout ça. Ils vont aller faire ça dans le lac, hein voilà, bon, euh, euh, euh, euh, moi aussi, j'ai des murs costauds, hein, parce que je, me, je, je, je, je, je vais m'entraîner sous l'eau, hein, tu vas euh, bah, euh. C'est quoi ça Donc lui, il veut aller se battre avec les poissons, quoi. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc là, lui, là quand il va sous l'eau et qu'il fait du sport, il est en train de regarder les poissons et il leur dit, j'arrive, vous allez voir. Vous, vous pouvez me dire que ce que vous voulez. hein faut dire t'es maigre, tu t'es jaloux. Mais ça, là, ça... C'est un comportement d'imbécile. On va pas se mentir. Non, non, non, non, non. C'est impressionnant, c'est tout ce que tu veux. Hein. Mais non, ça, là, c'est très dangereux. C'est dangereux. Non, on devrait pas... Ben, en tout cas, ne faites pas ça chez vous. Hein. Vous avez compris Hein Bon, euh, ceux qui ont des piscines, hein. Bon, en général, ceux qui ont des piscines à la maison, bah ouais, si, ils font du sport. Mais bon, en France, ceux qui ont généralement des piscines à la maison, ils ont généralement un gros bidon. Donc, euh, normalement, ils devraient pas se mettre au sport. Voilà. Donc euh, on est ensemble, mais si, surveillez vos enfants, hein? vous qui avez des gros bidons et qui avez des piscines, surveillez vos enfants, vos enfants qui sont un peu costauds là, qui ont déjà des scooters et tout, qui marchent partout. Tu vois ce que je veux dire Eux là, il faut les surveiller, parce qu'ils vont tomber sur cette vidéo et ils vont se dire oh, « Non, hein, je peux m'entraîner et tout, je vais aller dans la piscine qui est dans le jardin ». Faites très attention, hein? attention